Parfait. Ça charge, ça charge. J'ai cru comprendre sur l'interface Zoom, mais en fait, il euh, voilà, c'est marqué, la réunion est diffusée maintenant en direct. Ouais, parfait. Donc, check, check juste sur Facebook si on voit euh, juste ma tête ou si on voit un ensemble de, de petites photos. Euh, et ben voilà, bienvenue à tout le monde. Euh, très content euh, de voir tout, toutes ces têtes. Plusieurs connus, il y plusieurs moins connus. Donc voilà, moi c'est Benjamin de l'Instant Z, à mes côtés Yvan pour le côté technique et puis pour le soutien aux questions-réponses à, à la fin de la présentation. Alors à l'Instant Z, donc on est un organisme d'accompagnement et de formation à la gouvernance partagée. Et puis, on a l'habitude, en, voilà, en, en supplément des formations qu'on donne, de traiter euh, différentes thématiques complémentaires à ce qu'on voit en formation pour pouvoir creuser des sujets qu'on n'a pas le temps de, de creuser en, en formation, justement. Euh, et puis, certaines fois, ça nous permet aussi d'inviter euh, voilà, des, des partenaires pour traiter des thématiques euh, voilà, autour, autour de, de la gouvernance partagée. Euh, et puis, on a, donc on a ces webinaires qu'on appelle Focus, où justement, on va traiter une thématique en particulier. On a, on a un autre webinaire d'introduction à la gouvernance partagée. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent mieux comprendre ce qu'est la gouvernance partagée, ce qu'il en ressort, la manière dont on le pratique et dont on l'enseigne, on transmet à l'instant Z. Et puis là, la prochaine session sera en fin mars. Donc, voilà, si vous voulez creuser un peu plus loin et avoir un, une vision un peu plus globale de ce qu'est la gouvernance partagée, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ces moments-là. Alors, ce soir, on va traiter la question des prises de décision. Euh, en préparant le, le webinaire, j'ai vu une chouette série de vidéos euh, sur la chaîne YouTube de OpenOpal qui est un réseau, si je ne me trompe pas, d'accompagnateurs en, en France, euh, justement, qui aide aussi les, les organisations à, à vivre une, une transformation vers quelque chose de l'ordre de la gouvernance partagée. Et puis, cette série de vidéos euh, avait le titre de la décidologie. Donc, je trouvais le terme assez, assez sympa, euh, surtout quand, euh, quand il peut être retra, retranscrit ou euh, dit sous autres mots euh, sous euh, l'art de prendre des décisions. Bon, j'ai ma caméra qui fout de temps en temps mais euh, voilà, c'est un problème que je n'ai pas encore réussi à résoudre donc euh, il faudra vous, vous en euh, euh, bref, faire avec <rire> <rire> euh, l'art de prendre des décisions pourquoi je trouve ça intéressant parce que finalement il y a, on va voir à travers ce binaire qu'il voilà, y a différentes manières de prendre des décisions il ne s'agit pas d'avoir euh, une recette magique qui puisse être appliquée à tout type d'organisation pour avoir le plus d'efficacité, le, les prises de décision les plus pertinentes possibles. Mais finalement, chaque organisation doit, euh, à travers une meilleure compréhension de ce qui existe comme manière de prendre des décisions, identifier ce qui lui paraît le plus pertinent, comme, comme, comme règle du jeu finalement en termes de prise de décision au sein de, voilà, au sein de ses équipes. Et donc l'idée, c'est qu'il voilà, s'agit de, de réussir à jongler entre un processus et un autre selon les situations qu'on rencontre dans, dans nos organisations et dans nos équipes, comme on va le voir à travers ce webinaire. Alors, je vais passer, je crois, j'ai quatre, quatre étapes principales. Une première qui consiste à identifier euh, une notion que j'appelle le curseur, c'est-à-dire où mettre le curseur entre, entre, deux, entre, entre deux pôles euh, quand il s'agit de prendre des décisions. Une deuxième étape qui est autour de ce qui, les comportements et les éléments dans les équipes de travail qui viennent freiner la prise de décision et les éléments qui au contraire viennent euh, l'encourager le, ou la soutenir. La troisième partie sera un survol des différents modes de prise de décision avec une présentation d'un ou deux processus, mais de voilà, manière assez brève, parce que l'idée c'est pas de rentrer trop dans le détail technique, mais plus d'avoir une, une vision globale. Et puis finalement, à la fin, une dernière partie un peu plus résumée avec un petit schéma et un petit cadeau, une petite affiche pour vous à emporter avec qui résumera un petit peu l'ensemble de cette présentation. Alors voilà, j'en dis pas plus pour l'instant et je me lance. Notre problématique pour ce soir pourrait donc être exprimé de cette manière, comment prendre des décisions le plus rapidement possible en suscitant le plus d'engagement et en limitant les frustrations. Ah, donc Trois éléments, une, un élément de, de, de temps, la rapidité, sachant que pour telle décision, il sera plus pertinent de, de prendre un peu plus de temps. Euh, et pour telle autre, on va aller euh, plus vite. Euh, une notion d'engagement, quel est l'engagement qui est suscité au sein des membres quand les décisions sont prises Et puis limiter les frustrations parce que finalement, beaucoup de... enfin, dans les équipes qu'on accompagne, ce qu'on remarque, c'est que de nombreuses frustrations, de nombreux conflits viennent du fait qu'on a du mal à décider ou on ne sait pas exactement comment on, comment on s'y prend pour décider. Et on verra que, notamment en réunion, ça reste un, une problématique importante. Et puis, finalement, ce que je voulais préciser, c'est que tout au long de ce webinaire, euh, ce que je vous présente, c'est un peu la vision euh, de l'Instant Z, de notre manière de pratiquer la gouvernance partagée et notre manière, finalement, de, de piloter hein, les, les organisations. Euh, et donc, voilà, euh, voyez ça de cette manière-là. Ce n'est pas, euh, pas la recette magique, encore une fois. Ce n'est pas la chose à prendre et à appliquer telle quelle. Mais c'est plus à vous inspirer, mais sachez que voilà, je, euh, je me permettrai de partager ce, euh, notre positionnement à nous et, euh, et notre vision à nous euh, à l'instant Z. Alors, premier élément, une question d'équilibre. Souvent, euh, dans plusieurs questions, euh, alors que ce soit de société ou euh, au sein des organisations, euh, on fuit une situation qui est attribué à un extrême en particulier pour aller se plonger dans un autre extrême et on, on oublie de, de, de prendre ce qui est bon d'un côté, ce qui est bon de l'autre et de trouver finalement un peu la voie du milieu. Euh, et donc là, il s'agira de positionner un curseur à différents endroits pour cette première partie et pour euh, introduire un petit peu cette question de, des prises de décision. Et le premier curseur que j'aimerais essayer de, de positionner, c'est celui euh, qui cherche à identifier où, est-ce qu'il est plus pertinent euh, de mettre euh, de l'énergie dans nos manières de prendre des décisions Est-ce qu'il s'agirait plus de décisions individuelles, une personne décide pour toute l'équipe, ou de décisions collectives On décide tous ensemble. C'est un peu justement ces deux pôles qu'on a, euh, le côté plutôt euh, entreprise, structure pyramidale, le chef décide, et puis le côté plus peut-être associatif, on dit bah « non, chez nous, il n'y a pas de chef » on décide tous ensemble, côté plus consensuel. Euh... Et puis l'idée que j'essayais d'exprimer juste avant, c'est de dire, euh, on, on a, enfin, pour illustrer cette idée de trouver le juste équilibre entre ces deux éléments, euh, c'est une, euh, une équipe qu'on a accompagnée sur Genève, euh, ils sont dans le travail social, et puis, ils voulaient voilà, il aller vers la gouvernance partagée parce que pour, pour éviter d'avoir la responsabilité qui pèse toujours sur une personne de l'équipe. Ils étaient six, puis il y avait une coordinatrice dans l'équipe sur qui retombait un peu ce, ce poids de la responsabilité, ce poids de devoir toujours trancher pour faire, le, pour faire avancer le travail. Et donc, dans ce désir de sortir de là, on veut passer en gouvernance partagée. Et puis, avec cette, un peu cette fausse image de tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire à partir de maintenant, ben, en fait, on prend des décisions tous ensemble. Et ce qui revenait tout le temps en réunion, c'était les phrases du style « Alors, par rapport à ça, il faudrait qu'on décide qu'est-ce qu'on fait. Euh, il faudrait qu'on voit comment on avance. » Et puis, c'est « il faut qu'on… Euh, » En gros, euh, décidons ensemble, mais voilà. Euh, comment on décide ensemble Alors, ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, voilà. On passe de, de, de décision individuelle centralisée à décision euh, collective sans vraiment faire la part des choses, finalement, et trouver un juste milieu. Et à l'instant Z, ce là où on positionne le curseur, c'est justement un juste milieu entre, entre ces deux pôles. Et comment, pour nous, il est pertinent de trouver ce juste milieu Eh bien, finalement, si l'organisation est comparée à un arbre, on reprend cet arbre dans différentes autres présentations. Quand on parle des racines de l'organisation, ce qui est vraiment important, c'est sur quoi on fonde notre travail, eh bien, on va plutôt aller chercher des prises de décision collective, d'accord Chercher à euh, euh, euh, susciter l'engagement de tout le monde derrière la décision qui est prise, parce que c'est des éléments fondateurs pour notre projet, pour notre euh, travail. Et puis, plus on va vers euh, des éléments spécifiques de métier euh, au cœur de l'action, plus on va essayer de déléguer, d'accorder... De conf... de... Euh, comment de confier une autorité sur tel ou tel élément aux individus dans le groupe pour qu'ils aient la légitimité pour trancher eux-mêmes sans devoir à chaque fois en référer au groupe. D'accord C'est ce qu'on retrouve en gouvernance partagée avec le mécanisme des rôles, où les rôles sont définis notamment avec un élément que sont les domaines d'autorité, c'est-à-dire qu'on va accorder, ben voilà, l'équipe donne toute sa confiance pour trancher par rapport à telle question et tu n'as pas besoin de tout le temps venir vers nous. Tu peux venir nous consulter si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé. Et puis finalement, entre les deux, essayer de trouver des processus qui soient peut-être moins... Euh, enfin qui soient, qui soient toujours collectifs, euh, mais moins fatigants qu'un qu consensus euh, pur et dur. Par exemple, pour poser des règles communes, pour définir des priorités, une stratégie, on va chercher à, voilà, à au moins consulter chacun, mais peut-être qu'on n'ira pas aussi loin. Dans, dans la recherche de l'engagement de chacun que quand on parle de la raison d'être, euh, des éléments de sens vraiment pour notre projet. Voilà, donc, première euh, petite pierre à poser par rapport à cette question des prises de décision, trouver le juste équilibre entre individuel et collectif et pas tomber dans le piège de dire euh, « je jette le côté individuel parce que je ne veux plus de chef et maintenant je fais que du collectif » ou de dire « le collectif, ça ça prend trop de temps, ça ne sert à rien, donc c'est bien plus efficace de faire que de l'individuel. Il s'agit de trouver euh, ce, qui est, ce qui est pertinent euh, selon la, la situation en question. Deuxième élément de curseur, c'est le côté processus intuitif versus processus bien défini. Et nous, à l'instant Z, on aime, on, aime dire, euh, on aime encourager les équipes à poser les processus. Comment vous prenez cette décision Ok, vous la prenez ensemble, mais comment concrètement ça se passe Quelles sont les étapes Pour pouvoir s'y si souci, euh, prendre appui sur ce cadre qui est posé, euh, et, puis, euh, et puis le faire évoluer si on remarque que ben, ça ne colle pas, qu'on a besoin de, de changer certains éléments. Et, et pour la petite histoire, euh, voilà. j'ai fait une journée d'accompagnement avec une équipe de de direction, c'est le bureau de direction euh, du département des ressources humaines d'une grosse entreprise. Et puis dans leur cahier des charges de, euh, c'est quoi le job de ce bureau de direction Il y avait un, un petit un petit paragraphe sur le mode de prise de décision, mode de décision. Et alors je vous le lis. Le mode consensuel prévaut. En cas de désaccord, le DRH tranche. En cas de désaccord important le sujet peut être repris ou rediscuté dans les services avant de revenir au bureau de direction pour décision. Et là, pour moi, on est vraiment dans le, le cas typique d'un processus euh, que j'appelle ici intuitif, mais qu'on pourrait dire aussi assez flou. Euh, le mode consensuel prévaut, OK, comment vous faites pour prendre une décision en consensus Concrètement, comment ça se passe Est-ce que c'est le chef qui vient qui dit, bon, est-ce que tout le monde est d'accord Oui, hochement de tête, OK, c'est parti, on y va. Est-ce que ça, c'est vraiment intéressant euh, ou pas euh, et puis après question de en cas de désaccord le DRH tranche à partir de quand on peut estimer qu'il y a des accords est ce que le, le, le directeur euh, à tout moment peut dire bon stop stop euh, on va on va avancer hein, parce qu'on traîne un peu donc je tranche et puis on part là dessus donc là le consensus il est un peu un peu bizarre et puis encore pour euh, mettre encore un peu plus de brouillard dans tout ça en cas de désaccord important, le sujet peut être repris pour discuter, etc. Donc comment on définit le désaccord important voilà, donc pour moi, ça c'est vraiment un exemple d'un processus qui est, qui est un peu intuitif, qui est flou et qui peut générer beaucoup de frustration parce que bah, moi je pensais que c'était en consensus, en fait je me rends compte que toutes les décisions qu'on prend, bah, en fait c'est le chef qui tranche, il fait semblant un peu de nous consulter, mais après c'est lui qui avance tout seul. D'accord Hop Alors, deuxième partie, on reste un peu dans le côté un peu méta avant d'arriver dans les différents modes de prise de décision. Et puis dans ce côté méta, c'est de notre expérience, et là j'ai appris notamment certains documents de Yvan ici présent, puisqu'il a fait plus d'accompagnement que moi, quels sont un peu les freins qui empêchent les équipes d'avancer et de prendre des décisions, et puis quels sont les moteurs qui vont permettre de le faire. Euh, au niveau des freins, on en a quatre principaux. Le premier, c'est euh, mélanger les sujets. En gros, j'arrive avec ma problématique. Euh, ouais, j'aimerais bien, euh, je pense qu'il faut changer euh, le montant de la cotisation des membres pour euh, des nouveaux membres pour notre association. Et puis une autre, euh, je proposerai de je sais pas de le monter de 50 à 100. Et puis une autre personne vient. Ah bah oui, oui, ça me fait penser d'ailleurs que. Il faudrait aussi rajouter sur le site internet euh, euh, tous les membres de l'assaut qui sont, qui sont toujours actifs, euh, qui est une, un petit descriptif de leur activité sur notre site internet. Euh, et en fait, une autre personne ramène son problème dans euh, une première problématique qui a été posée sur la table. Et là, en gros, on part sur une discussion autour d'une décision qu'on doit prendre, d'une proposition qui est faite, euh, et on saute un peu du coq à l'âne parce qu'il y a une autre proposition. Qui traite d'un autre sujet qui est amené et on se mélange les pinceaux et, et on n'arrive pas à avancer. Deuxième problématique, c'est des processus flous, ce que je vous ai présenté à l'instant. Euh, le mode de prise de décision consensuelle prévaut. OK, euh, et comment ça se passe concrètement Je ne sais pas. Du coup, quand on arrive en séance et qu'on dit bon, ben, c'est parti, euh, prenons une décision sur telle thématique en consensus, eh bien, on est un peu, un peu penaud, Comment comment on s'y prend. Ou alors, c'est une personne qui a l'habitude de faire ça et qui va du coup gérer, euh, animer un peu le processus, mais, euh, mais les autres membres ne seront pas vraiment au courant des différentes étapes et ne pourront pas s'appuyer sur quelque chose de, de concret euh, s'il y a besoin de recadrage. Donc, il y a un peu un risque de, de prise de pouvoir de la personne qui anime le processus. Troisième frein, euh, la structure floue. Donc Ça, notamment, on le voit pas mal en... En association, dans des comités. Ok, euh, il faut qu'on il faut qu'on décide là dessus, d'accord Et qui euh, qui a la responsabilité par rapport à telle thématique Par exemple, il nous faut euh, il nous faut dire si on garde euh, tel événement ou si on doit l'annuler euh, pour cause j'en sais rien du, du Covid. Euh, si personne, enfin si dans notre structure on a c'est pas clair euh, de qui est en charge de tel et tel. Événement, Éléments, en l'occurrence de l'organisation d'événements, euh, ça va rester encore une fois un peu euh, un pavé dans la... Enfin, ça va être un peu là au milieu de la table et puis personne va oser euh, prendre le lead de peur de, de prendre le dessus sur les autres. Euh, et puis on va encore une fois essayer de tâter le terrain, de savoir comment, comment on, on tranche, comment on tranche ensemble. Donc, voilà, un manque de structure claire pour soutenir justement justement euh, des prises de décision qui soient plus, plus efficaces. Quatrième frein, c'est la peur et l'anticipation. Et ça, euh, on, dire, on combat beaucoup, euh, on, enfin, dans notre manière de pratiquer la gouvernance partagée, euh, éviter de mettre des bâtons dans les roues ou de bloquer des prises de décision euh, en cherchant à anticiper des problèmes qui sont soit pas encore arrivés, soit liés à un vécu, mais qui est un peu détaché de la situation, de, de la réalité euh, de l'équipe dans laquelle je suis. Et juste, ouais, mais non, mais si on fait ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas le risque que euh, moi, une fois, il s'est passé telle chose et du coup, je pense que, euh, euh, ben voilà, j'ai un peu peur que ça ne marche pas. Euh, et puis, souvent, on arrive presque à une prise de décision et puis au dernier moment, il y a une personne qui fait, ouais, mais et si Et si se passait ça Et puis là, boum, ça lance un... Une espèce de une grosse plaque de plomb, je ne sais pas comment on dit là, au milieu de la salle, et puis hop, on repart dans un tour pour essayer de rassurer cette personne qui amène cette crainte. Juste, Yvan, je vois des petites lumières qui s'allument dans le chat. Tu me dis s'il y a besoin que je prenne une question ou une autre. Okay. Donc voilà un peu pour des grands des grandes problématiques qu'on voit très souvent revenir. Et si vous observez un petit peu comment se passent vos séances, vous allez sûrement tomber sur. Sur sur l'autre. Euh, pour juste le slide d'après, j'ai euh, fait des, petits, des petites gommettes. SM pour la problématique sujet mélangé, PF pour processus flou, structure flou, SF, et PA pour peur et anticipation. Et la question maintenant, c'est de savoir quels sont les moteurs qui nous permettent de prendre plus facilement les, prises, les, les décisions en, en séance, euh, et puis en quoi ces moteurs vont répondre à ces, ces différentes problématiques. Alors, j'en ai listé six. six moteurs, six éléments qui nous permettent de remédier à ces freins. Le premier, c'est la facilitation des réunions. Avoir une personne qui anime la séance, qui connaisse les processus du groupe pour dérouler la séance, pour prendre justement les décisions. Ça nous permet d'avoir quelqu'un qui nous recadre. Ça nous permet d'éviter de mélanger les sujets. C'est ce SM qui est à côté, sujet mélangé. Parce que si une personne intervient dans mon point, dans ma problématique pour amener son problème, eh bien le, la, le facilitateur pourra dire Attends, stop, juste on finit de traiter le point de Benjamin, puis après on passe au tien. Et ça nous permet d'éviter de voilà, tout mélanger. Deuxième élément, c'est des prises de décision collectives qui soient définies au préalable des processus de décision collective qui soient définis au préalable. Je dis décision collective parce que quand c'est une décision de type individuel, donc plutôt autoritaire, eh c'est relativement simple, c'est de dire à telle autorité, confie à telle personne, donc euh, qu'est-ce que tu en penses, comment tu as envie d'avancer là-dessus. Par contre, décision collective, type consensuel, comme je l'ai présenté tout à l'heure, ben là, c'est beaucoup plus flou. Et puis, il peut y avoir différentes manières de faire. Donc, il est important d'avoir un processus qui soit là, qui vienne soutenir et la personne qui anime la séance euh, et les membres qui participent, euh, pour que ce soit bien clair quelles sont les étapes qu'on suit pour arriver euh, au but, qui est de, de trancher si oui ou non on prend la décision. Des rôles clairement définis avec leur périmètre d'autorité. Dans notre manière de pratiquer la gouvernance partagée, on utilise la définition des rôles selon le modèle de l'holacratie. Et dans cette définition des rôles, il y a un élément qui s'appelle les domaines d'autorité, c'est-à-dire à tel rôle, quelle est l'autorité que confie l'équipe pour que la personne qui a le rôle puisse décider selon ses souhaits. Et donc ça, ça, la définition des rôles, ça permet vraiment de, de clarifier la structure et d'avoir une structure qui soit soutenante pour, dans les séances, quand on voit qu'on patauge un peu, de peut-être faire un petit point de l'arrêt, de dire, euh, OK, qui a autorité sur cette question Et de réfléchir un peu dans notre structure, dans notre répartition des rôles, des tâches, des responsabilités. Bah, tiens, euh, à qui devrait incomber euh, l'autorité de, de trancher sur cette question-là Et puis, si on voit que… Il n'y a personne, peut-être c'est l'occasion de se dire bah tiens, c'est peut-être un élément qu'on doit rajouter à notre structure pour la clarifier. Euh, alors, les deux prochains points, c'est un peu plus subtil. Euh, le premier, une culture de confiance, euh, je, notamment pour le côté euh, peur et anticipation. Euh, c'est ce qu'on essaie de vraiment. Enfin, c'est une des valeurs fondamentales dans la gouvernance partagée c'est la confiance. Faire confiance. Euh, en soi, au groupe, euh, au projet, euh, au monde, un peu plus en général, bah, c'est vraiment soutenant pour éviter de toujours ramener des peurs, des craintes, des doutes qui sont rarement fondés et qui nous mettent juste des bâtons dans les roues pour nous empêcher de l'avancer. Donc, entretenir une certaine culture de confiance dans notre manière de, de collaborer. Un désir et des efforts réels pour collaborer, c'est-à-dire si euh, euh, Françoise dans l'équipe amène son problème, on va se concentrer sur elle et on va faire tout ce qu'on peut pour l'aider à faire un prochain petit pas pour avancer dans son problème, à poser une première décision qui l'aidera à débloquer quelque chose. Et il faut vraiment, euh, donc c'est le côté désir, effort, il faut vraiment euh, ben voilà, prendre sur soi, dire ok, il y a quelque chose qui coince, euh, j'ai l'impression qu'on patoge, qu'est-ce que, qu que je peux imaginer, qu'est-ce que je peux proposer et euh, être vraiment proactif en sens en tant que membre du groupe. Pour aider la... à... à faire un premier pas pour débloquer son problème. Et puis finalement, dernier, il est hors de mon champ de vision, check. accessibilité des décisions prises. Oui, ça, c'est un truc tout bête. Mais euh, en gros, on a pris une décision il y a trois séances et puis ça revient sur le tapis. Et alors là, <rire> ceux qui se souviennent de la demi-heure ou des trois quarts d'heure qu'on a passé de discuter de cette thématique il y a trois séances, ils l'ont un peu. Euh... <rire> Euh, un peu difficile, <rire> euh, et donc vraiment avoir un système d'information au sein de l'équipe où on puisse facilement dire « Attends, attends, cette thématique, on a déjà traité, regarde, à tel endroit, on avait fixé telle décision, euh, voilà ce qui a été décidé à ce moment-là. » Parce que bah, souvent, des personnes oublient et reviennent sur des trucs. Voilà, donc ça, ça peut vraiment être soutenant aussi pour faciliter, nous faire avancer et éviter qu'on qu traîne trop pendant les séances. Hop, troisième élément, voilà, maintenant qu'on a pris un peu cette position méta, quels sont concrètement les outils à notre disposition pour prendre des décisions Est-ce que pour telle thématique, on va plutôt utiliser, euh, qu'est-ce qu'on a ici, euh, le petit couteau suisse ou euh, la grosse hache Je ne sais pas encore à quoi... À quoi euh, à quoi ça peut faire référence en termes de prise de décision. Mais voilà, on a différents outils, différentes manières de faire, lequel on va utiliser pour quelle, pour quelle situation. C'est un peu la question qui se pose dans ce, dans ce chapitre-là. Et puis, voilà un petit schéma qu'on ressort aussi régulièrement, que d'ailleurs, je pense, Yvan a, a dessiné, et qui est basé sur deux axes. Un axe qui est celui de l'engagement, on celui horizontal. Est-ce que la prise de décision en question va susciter... Et peu ou beaucoup d'engagement au sein des membres du groupe et puis deuxième acte qui cède celle du temps passé à décider plutôt rapide ou plutôt lent et donc ici on a listé cinq grands modes de prise de décision avec aux deux extrêmes l'autoritaire en bas à gauche relativement rapide mais qui peut susciter un désengagement pas obligé mais si c'est pris de manière trop abusive trop souvent euh, et sans écouter euh, des réticences ou des questionnements qu'il peut y avoir par rapport à ça, ça peut vraiment susciter beaucoup de désengagement. Et puis à l'autre extrême, c'est le côté consensus, comme on en a parlé aussi tout à l'heure, avec euh, la question qui est « est-ce que tout le monde est pour ?» et puis la difficulté à savoir si euh, effectivement tout le monde est pour. Euh, être pour, ça veut dire quoi Est-ce que je suis vraiment 100% derrière cette proposition euh, Moi, peut-être que mon... mon... Mon niveau euh, de perfectionnement euh, euh, fera que bah, je ne serai jamais à 100%, en fait, parce qu'on pourra toujours faire mieux. Euh, pour une autre personne, ce sera plus facile d'atteindre les 100%, etc. Donc, voilà, une nécessité vraiment de clarifier euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous euh, le consensus, à quel moment on part du principe que c'est bon, tout le monde est pour. Euh, voilà. Et ça, ça peut susciter voilà, beaucoup d'engagement si c'est bien fait. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps. Euh, et puis, si c'est mal fait, c'est la petite flèche qu'on voit qui repart vers la, en haut à gauche. Ben, on aura passé beaucoup de temps, mais euh, voilà, on a commencé à 19h euh, notre, notre séance. Il est 23h30, j'ai envie de rentrer chez moi, donc j'abandonne. Oui, oui, euh, allons-y sur cette décision. Euh, et puis ça, c'est côté un peu plus compromis. Donc, potentiellement, on aura passé beaucoup de temps et puis euh, tout le monde ne sera pas engagé vers la décision prise. Et puis, entre ces deux extrêmes... Euh, on a trois éléments, que sont la consultation. Donc, c'est moi qui prends la décision, mais avant de le faire, je vais aller consulter les membres de l'équipe, selon différentes manières qu'on va voir dans les slides suivants. Le vote, à l'instant Z, on, on propose d'utiliser ça plus pour prendre un peu la température. Voilà, On a rien, cinq différents logos pour, pour changer notre identité visuelle. Euh... Euh, et puis voilà, c'est encore une fois, on va peut-être déléguer l'autorité au graphiste de trancher, euh, mais après avoir pris la température du groupe avec sous forme de vote avec des gommettes ou, ou autre. Euh, donc, plus voilà, sous forme un peu consultatif, enfin, c'est la manière dont nous on, le, on, le... on propose de l'utiliser, euh, ou sinon dans des. Euh pour le côté des statuts, dans, dans des associations notamment, quand c'est marqué dans les statuts qu'on doit voter à la majorité pour savoir si tel ou tel membre est accepté, par exemple au comité eh bien, on va utiliser aussi cette manière-là. Cette manière Mais euh, sinon, on ne l'utilise pas trop vraiment pour décider. Euh, pourquoi Parce que, ben, comme on le voit beaucoup en Suisse, s'il y a euh, 51% 1 qui sont pour, euh, ben, les 49%, probablement que non seulement ils ne sont pas pour, mais ils sont, ils sont contre. Euh, et donc on ne trouve pas ça très, voilà, très pertinent comme manière de, voilà, de, de trancher. Et puis finalement, euh, une prise de décision très intéressante, euh, qui est celle du consentement, qui est présente dans plus ou moins tous les modèles, de, différents modèles de gouvernance partagée. Pourquoi très intéressante Parce qu'elle permet vraiment de prendre une décision euh, collective. En passant beaucoup moins de temps que le consensus et puis la différence entre les deux c'est que le consensus comme on l'a dit c'est savoir chercher à voir est, est ce que tout le monde est pour et le consentement c'est est ce que personne n'est contre et il est plus facile pour moi de dire euh, j'ai rien contre cette proposition que de dire ah je suis entièrement pour pour être entièrement pour peut-être que j'ai juste besoin de changer la couleur de tel ou tel élément euh, par contre euh, ce changement de couleur ne m'en ne ne va pas me... Enfin, je ne vais pas arrêter le processus en disant j'ai quelque chose... enfin Ce changement de couleur n'est pas un risque euh, suffisant pour que j'arrête le processus avec le consentement. Bref, je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, c'est plus facile de ne pas être contre que d'être que 100% pour. Euh, je... Voilà, juste un petit élément ajouté. Pour l'axe horizontal, euh, certaines fois, les décisions autoritaires, si elles sont bien utilisées, comme on l'a vu tout à l'heure, si l'équipe dit ben « voilà, pour tel et tel rôle, on va attribuer telle et telle autorité » pour éviter que ces personnes, quand elles sont sur le terrain, ben, elles aient besoin de revenir au groupe à chaque fois, euh, ben, c'est une, une très belle manière d'utiliser la prise de décision autoritaire pour notamment susciter ben, l'autonomie et la responsabilité au sein des équipes. Souvent, on voit ça dans des, euh, dans des systèmes de management pyramidaux. Euh, ouais, comment, comment faire pour que, pour que mes, mes collaborateurs dans mon équipe, euh, donc le manager qui parle, euh, soit, voilà, soit plus autonome, plus responsable et bien, euh, notamment leur confier des domaines d'autorité sur lesquels ils, ont euh, ils sont entièrement libres de, de trancher par eux-mêmes, sans devoir euh, aller chercher de la légitimité auprès du, auprès du chef. Voilà. Alors, le temps avance. Euh, je vais essayer de voir ce que je fais. Euh, je voulais vous présenter juste trois différentes manières de, de faire de la consultation, pour aller un peu plus dans le détail, en survolant euh, voilà, relativement rapidement. La première, c'est la consultation majoritaire. Alors, ça vient du... On a inventé, je crois, ce, ce terme. C'est Yvan qui a, qui a dû inventer ça. Euh, ça vient, je pense, à la base du jugement majoritaire, qui est une, une alternative au, euh, au vote au vote traditionnel, c'est-à-dire qu'on a, au lieu de voter sur plusieurs candidats, de choisir une personne et de ne pas se prononcer sur les autres, là on va se prononcer sur chacun des candidats en donnant une note entre ça c'est l'échelle de couleurs entre à rejeter et très bien. Et en fait on peut on peut utiliser cette manière cette manière différente de, de voter pas pour, enfin, pour d'autres sujets que des élections et en, en l'occurrence ici par exemple n'importe quel euh, type de prise de décision, là j'ai l'exemple d'un destination de vacances, voilà en équipe on va aller se faire un team building d'un week-end ou d'une semaine euh, ou euh, des vacances tout simplement ensemble. Euh, après un petit tour de table pour savoir quelles seraient les idées, quelles seraient les propositions euh, euh, à faire. Chaque proposition est listée, donc ici on en a trois, euh, Barcelone et la Playa. Ça se fait la montagne, euh, traverser de la Suisse en marchant, trois propositions. Et puis, chaque membre de l'équipe va voter en se positionnant. Est-ce que je trouve que c'est une idée qui est euh, superbe en côté euh, vert foncé ou plutôt euh, pas top top, côté jaune, ou orange Et je peux positionner sur chacune de ces propositions. Et puis, à la fin, on dépouille. Et puis là, on voit euh, euh, la note médiane, c'est le, le petit carré blanc sur… Quelle est la proposition qui a suscité le plus d'engouement au sein du groupe Et sur cette base-là, on peut dire que ben, soit on tranche et on dit « ben voilà, ça se fait la montagne, c'est ce, ce qui plaît le plus, donc on va là-dessus ». Soit on garde ça sous les yeux et on prend euh, une décision d'une autre manière, euh, mais en ayant fait cette prise de température euh, au niveau du groupe. Une autre manière de consulter, c'est la sollicitation d'avis. Donc ça, euh, Frédéric Laloux en parle beaucoup dans son livre « Reinventing Organization » de dire, OK, tout le monde est libre en gros de prendre des décisions avec euh, cette condition-là, c'est que avant, avant de, de prendre ta décision, tu vas consulter les personnes qui sont expertes dans la, dans la question et les personnes qui, qui sont concernées, qui sont impactées. Donc, je veux m'acheter un nouvel ordinateur de boulot, je vais aller consulter un peu les techniciens de la boîte et puis euh, les personnes qui vont avec moi utiliser cet ordinateur. Troisième manière, qu'on connaît beaucoup moins, mais que j'ai découverte justement à travers cette, ces différentes, cette série de vidéos dont je vous ai parlé tout au début du webinaire de Open Opal, c'est le partage d'intentions. Alors, c'est assez, assez subtil. En gros, je pense qu'on le, le fait un peu tout le temps pour des petites décisions de, du quotidien de travail. L'idée, c'est de dire ben voilà, j'ai une idée, par exemple, là, ce n'est pas une petite décision pour mon exemple, mais en gros, euh, j'ai besoin de soutien parce que je suis débordé dans mon travail. Donc, je vais lancer un processus de recrutement pour engager une nouvelle personne. J'aimerais euh, lancer un processus de recrutement. Et puis, avant de, de lancer le processus, je vais quand même je vais, je vais partager l'idée euh, autour de moi à la machine à café. Tiens, voilà, moi, je suis débordé. Euh, euh, j'ai envie de lancer ce processus de recrutement. Qu'est-ce que tu en penses Et puis, je vais voir un petit peu quels sont les retours que j'ai. Donc je partage mon intention et puis j'absorbe un petit peu tout ce qui me revient des, des autres membres du groupe. Euh, et puis, à ce moment-là, je peux identifier un petit peu quelles sont les personnes qui vont être réticentes et puis peut-être creuser un peu plus avec elles, pourquoi elles sont réticentes et euh, qu'est-ce que je peux éventuellement changer dans la proposition initiale, dans mon idée initiale, pour qu'elle soit OK. Et puis, quand je, je le sens, eh ben j'y vais, je go avec ma, ma, ma proposition, mon idée initiale. ça on le fait souvent quand on a besoin d'avoir un peu de légitimité on veut faire quelque chose mais on n'est pas sûr de soi donc on va en discuter avec l'un avec l'autre et, euh, et puis une fois qu'on est rassuré hop on, on y va alors euh, euh, le petit point d'attention donc ça, c'est avec la casquette un peu instant Z pour nous ces processus sont souvent assez flous donc on parlait du curseur hein, entre processus plutôt intuitif et plutôt bien défini nous, je vous ai dit que le curseur il était plutôt dans le bien défini. On aime bien les choses bien, bien définies, posées par écrit. Euh, donc, pour nous, le point d'attention, c'est de dire, euh, clarifier en amont, ben voilà, si, enfin, est-ce est qu'il y a des étapes du processus qu'on peut poser plus clairement Si on fait de la sollicitation d'avis, ben, quelles sont les étapes pour, euh, pour aboutir euh, Clarifier comment, comment les avis des gens qui ont été consultés vont être intégrés ou pas. Euh, et puis, au final, qui est-ce qui va trancher euh, et pour ça, j'aime bien cette. Euh, J'ai regardé un peu euh, en préparant le webinaire des citations sur les, les décisions, et puis je suis tombé sur celle-là que je trouvais assez chouette de Charles de Gaulle. Il aurait dit euh, J'ai entendu vos points de vue, il ne rencontre pas les miens, la décision est donc prise à l'unanimité. Donc, ça en gros, c'est le conseil de direction qui dit. Euh, Bon, on va faire un peu plus de collaboratif parce qu'on sent que voilà, ça, ça peut être assez pertinent pour nous où, où il y a un peu ce, ce besoin ou cette demande au sein des équipes. Donc, on va créer des sous-groupes et puis on va faire un peu de consultation sur euh, la, notre stratégie pour les deux prochaines années. Euh, donc, les gens se disent wow, « c'est la première fois en dix ans dans cette entreprise qu'on demande mon avis pour la stratégie, trop bien, hop, on y va de brainstorming, on passe des super moments, on est super motivés ». Euh, toute cette info, euh, tous les résultats hop, remontent euh, à la direction et puis, euh, pouf, plus de nouvelles. Et puis, en fait, un mois plus tard, hop, tu as la stratégie euh, pondue par la direction qui est, qui est publiée euh, dans le, je sais pas, le, le système de partage d'infos interne. Puis On se rend compte qu'en fait, euh, ben, on ne sait pas où sont passées nos propositions, on ne sait pas où sont passés les résultats de la consultation qui a été faite. Et pour ça, ça peut simplifier les choses ou ça peut limiter le nombre de frustrations. Si on dit déjà à l'avance, euh, voilà, on vous consulte, mais sachez qu'au final, on fait ce qu'on veut avec les avis que vous donnez. Donc, on peut très bien les ignorer complètement, euh, mais sachez-le à l'avance. Et si je le sais à l'avance, je vais peut-être m'investir un peu moins. Euh, et en connaissance de cause, je serai moins frustré au final. Voilà, donc nous, on utilise ça à l'instant Z plus pour prendre la température et ensuite aboutir soit euh, à une prise de décision autoritaire c'est à dire que c'est dans mon, dans mon rôle informatique de savoir euh, comment je présente la page d'accueil du site internet euh, donc j'ai fait mon petit sondage j'ai fait ma consultation mais maintenant c'est moi qui tranche tout seul et c'est clair dès le début soit de dire ben voilà euh, on a fait une euh, consultation majoritaire des différentes propositions pour partir en vacances et maintenant on prend une décision par consentement donc une décision collective pour trancher sur laquelle de cette proposition va être choisi. ce qui me permet d'aller sur deux, euh, deux processus pour la prise de décision par consentement le premier c'est euh, le processus de euh, prise de décision par consentement tout simplement euh, un peu le processus de base euh, et là c est dans, on est dans un exemple justement de processus bien défini comment nous on le, on le perçoit donc vous vous souvenez hein, le consentement c'est en gros, est-ce que personne n'est contre Il y a une proposition qui est faite, est-ce que personne n'est contre Alors concrètement, comment ça se passe On ne pose pas juste la question en l'air. Voilà un peu les étapes de, du processus que nous, on applique. À l'instant Z, euh, peut-être que ça va marcher, bon, super, ma super option là. Hop. Première étape, c'est euh, la présentation de la proposition. Donc une personne dans le groupe vient présenter la proposition, expliquer euh, ses motivations, etc. Avant de réagir sur la proposition, on va voir si tout le monde a bien compris. Donc, On va, faire un, voilà, on va dire ouvrir la porte à des questions de clarification euh, envers la personne qui propose. Une fois que tout le monde a bien compris la proposition, on va faire un fameux tour de table pour voilà, justement, avoir toutes les réactions de tout le monde. Qu'est-ce que j'en pense euh, en bien, en mal Est-ce que j'aurai des propositions d'amélioration, des meilleures idées, etc. Pendant ce temps-là, la personne qui propose va prendre note, va bien écouter tout ce qui se dit, parce qu'à l'étape d'après, elle aura la possibilité d'ajuster sa proposition, de la modifier, si elle le souhaite, mais elle n'est pas obligée. Et ça, on le sait d'avance dans les règles du jeu. Je sais que quand je donne euh, mes meilleures idées, euh, mes autres propositions, euh, la personne est souveraine dans le fait de les intégrer ou pas dans sa proposition initiale. Et ensuite, on part dans ce tour d'objection, donc c'est là où on pose la question, est-ce que quelqu'un a une objection Et là, il y a différents degrés dans cette question-là, donc je ne vais pas aborder la spécificité, cette spécificité maintenant, mais en gros, voilà, est-ce que quelqu'un voit une raison qui fait que prendre cette décision présente un risque, un risque pour vous Et si la réponse est non pour tout le monde, on part dans enfin, la proposition est acceptée. Donc voilà, en survol, on a un atelier à la fin du mois de, de trois heures sur les prises de décision dans lequel on va vraiment expérimenter notamment ce processus-là parce que c'est vraiment très intéressant de voir ce qui, ce qui se passe en nous quand on, quand, on, quand on décide comme ça. Et dans ce qui se passe en nous ou dans le groupe, il y a notamment ces différents éléments-là. C'est qu'on évite de tomber dans le piège des meilleures idées. Donc le piège des meilleures idées, c'est euh, j'ai besoin de... De poser une petite planche pour euh, passer du point A au point B sans tomber dans un grand trou. Euh, une petite planche me suffirait, c'est tout bête à faire. Mais voilà que les autres membres du groupe, ils vont de leurs meilleures idées. Ah, mais on pourrait plutôt louer un hélicoptère on pourrait plutôt construire un grand pont pour passer ton petit trou, etc. Et là, on tourne en rond parce qu'il y aura toujours des idées mieux. Et puis, et puis, souvent, les meilleures idées, en fait, euh, ben, elles sont bien trop complexes. Et moi, qui viens avec ma problématique, ça me suffirait de mettre une petite planche dans un premier temps et puis d'avancer comme ça. Et ça, ça me fait gagner beaucoup, beaucoup de temps et éviter beaucoup de frustration. Donc, ça permet d'éviter les meilleures idées, cette prise de décision par consentement. Ça permet de profiter de l'intelligence collective. Vous avez vu, dans le processus, il y a des étapes où je me laisse inspirer, moi qui amène une proposition, par ce qu'en pensent les autres, par leurs propositions d'amélioration. Et je peux l'intégrer, si je le veux, à ma proposition de base. Donc, je peux arriver avec une proposition qui est un peu, euh, un peu limite. Et je sais que voilà, je ne suis pas sûr de moi, voilà, je, je mets ça sur la table, mais je sais que ce n'est vraiment pas parfait. Et j'aurais besoin de vous aussi peut-être pour, pour corriger certains éléments. Et à travers le processus, le processus va m'aider à bonifier cette proposition de base pour avoir quelque chose qui fait, qui fait plus sens et pour moi et pour le groupe. Ça encourage finalement la prise d'initiative. C'est-à-dire qu'il nous faut une personne en groupe euh, qui se lance pour proposer aux autres euh, d'aller dans telle direction. Donc on est dans le côté responsabilisation, autonomie, pouvoir d'agir. On vient euh, en gouvernance partagée. Et puis finalement, c'est une décision qui est collective, mais quand on maîtrise bien le processus, ça peut aller super vite. Nous, à l'instant Z, on est euh, maintenant 6. Euh, et puis on peut se prendre des décisions en, en 5 à 10 minutes alors c'est forcément sur des, des petits éléments par exemple des bouts de règles qu'on rajoute à notre règlement interne euh, comme on maîtrise bien le processus ça va super vite et, euh, et c'est super chouette à faire euh, voilà, là en fait mon temps est passé donc je vais survoler ça en gros là c'est l'élection sans candidat un autre processus qui est euh, qui est repris dans, je pense, plus ou moins toutes les différentes manières de pratiquer la gouvernance partagée. Un processus qui permet d'attribuer de, de, un rôle important au sein de l'organisation à une personne dans le groupe, sans qu'il y ait de candidat à la base. D'accord Donc, ça me permet d'éviter pas mal de, de batailles l'égaux. Euh, si vous m'élisez président, euh, sachez que euh, je tiendrai telle et telle promesse, etc. Là, il n'y a pas de candidat. Chacun va dire, en se connectant à soi-même d'abord, euh, quelle est la personne qui, pour moi, est la plus pertinente pour prendre en charge le rôle. Voilà, donc là, je vais passer. Pareil, c'est un processus qu'on va essayer de, de vivre aussi dans la formation de, de fin février. Donc ça, c'était voilà, pour vous donner un peu des, des exemples de processus bien définis, comme nous on perçoit. Euh, et si moi, en tant que membre du groupe, je suis participant à une prise de décision, que Yvan la facilite, et que j'ai l'impression qu'à un moment, soit on s'égare, on sort du processus ou voilà, quelque chose qui ne va plus, je peux me saisir de ce processus qui est sur papier et dire, Yvan, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît dans le cadre si en tant que membre du groupe, je perçois que ce processus il mériterait d'évoluer, d'avoir telle étape qui change de telle ou telle manière, euh, eh bien, j'ai quelque chose sur quoi m'appuyer pour améliorer la chose euh, dans le futur. Voilà. J'arrive à ma dernière partie, encore euh, trois minutes. En résumé, si on reprend notre arbre qu'on a vu au début et qu'on rajoute un peu des éléments de compte pour euh, aller un peu plus... Dans le détail, quand on est dans les racines, on va plutôt utiliser des prises de décision de type consensuel, donc vraiment collectif, en cherchant l'engagement de tout le monde. Euh, puis si on monte, on peut avoir notamment le consentement, qui est déjà un cran euh, moins d'engagement, donc ça va plus rapidement, mais en même temps, on s'assure que tout le monde ait la parole euh, et que si une personne voit vraiment quelque chose qui, qui est risqué pour nous, elle puisse s'exprimer et puis finalement plus on monte, plus ça va être du côté plus de la consultation jusqu'au côté très autoritaire de dire bah, voilà pour telle thématique tu peux, tu peux décider tout seul euh, voilà donc en gros quatre éléments à retenir selon moi et selon Instant Z, euh, pour nous, le premier c'est intégrer et les décisions individuelles et les décisions collectives pour avoir une chouette dynamique, pour avoir une dynamique qui soit et, et responsabilisante, euh, qui encourage l'autonomie, mais en même temps euh, qui fasse attention au, au groupe euh, et qui permette l'intelligence collective et la collaboration dans les prises de décisions collectives, dans les décisions qui vont impacter tout le monde. élément de base, le deuxième, c'est clarifier les règles du jeu. Donc, Quelles que soient euh, les méthodologies de prise de décision que vous décidez de suivre dans vos, dans vos équipes, que ce soit clair. Donc, dans l'exemple que j'ai posé sur le, le bureau de direction de ressources humaines, euh, vous voyez que ce n'était pas clair. D'accord. Donc, aller le plus précis possible. Pour ce qui est des questions stratégiques, nous utilisons la prise de décision par consentement de telle manière. Pour ce qui est des questions spécifiques, les rôles sont libres. Les personnes qui ont en charge ces rôles sont libres d'avancer comme ils le souhaitent, de manière autoritaire, etc. Donc vraiment découper pour tel type de situation, tel type de prise de décision est utilisée. Donc ça c'est mon troisième point. Et puis dernier point, c'est un encouragement à élargir votre palette de processus. Je pense surtout au consentement, mais ça peut être aussi dans les manières de faire la consultation. S'il y a des éléments qui sont nouveaux pour vous, ben, cherchez ben, peut-être à vous former. Euh, cherchez vraiment à, à, les, à les expérimenter. Euh, je pense aussi au consentement. Vous pouvez tout à fait faire ça pour des, des petites décisions qui ne sont, voilà, sont pas très importantes, mais juste pour vous faire un peu de gymnastique avec le processus et voir qu'est-ce que ça génère au sein du groupe comme, euh, comme dynamique et comme, comme type de collaboration. Voilà, et avant de vous partager un petit, euh, un petit cadeau souvenir euh, pour ce soir, je voulais ouvrir maintenant un espace d'échange dont j'ai beaucoup parlé, euh, peut-être un peu trop vite, je sais pas, comme je n'ai pas de retour et que je vais d'entrée, je n'ai pas trop de ressenti sur comment vous avez perçu cette présentation. Donc, peut-être une ou deux questions euh, encore ouvertes, donc avec le, le live. Euh, et puis ensuite, on va couper le live et puis on sera juste entre nous. Voilà, donc n'hésitez pas à rallumer votre micro. Partagez peut-être une situation, un questionnement, quelque chose qui vous a plu, qui vous a pas plu du tout. Moi, je veux bien poser euh, oui. une question. marie juliette Oui sur euh, la slide hein, où il y a euh, l'axe euh, x y entre l'engagement et puis la rapidité, tel que c'est présenté là, euh, c'est comme s'il y avait une corrélation linéaire, parce que euh, j'ai du mal un peu à comprendre ce que plus il y a d'engagement, plus c'est lent, plus c'est lent, plus il y a d'engagement, euh, comment ce ouais. schéma J'ai du mal mmh. en fait, à, à me représenter la, la linéarité qui est montée, euh, qui est présenté de cette façon-là, avec l'axe XY, la lenteur et l'engagement. Vas-y, Yvan. Ouais. Euh, en fait, c'est plutôt pour indiquer une tendance. Quoi, le côté, le, le côté engagement-désengagement, c'est plutôt une tendance. C'est une batterie, hein, c'est pour ça que je bouge, excuse-moi, en même temps, mais je branche mon PC. Pas de souci. Pas <rire> euh... En fait, comme, comme Benjamin le disait, euh, suivant les décisions autoritaires qui sont prises, si, si on a un leader entre guillemets éclairé qui prendrait toutes les décisions de manière autoritaire, ça se trouve, nous, en tant que membres de l'organisation, peut, ça peut être hyper satisfaisant. A priori, assez souvent, quand, si toutes les décisions sont prises de manière autoritaire, il y a des forts risques de désengagement. Euh, le fait d'arriver à s'aligner au consensus et que tout le monde soit pour, on a, on a beaucoup plus de chances d'avoir de générer de l'engagement mais après, à nouveau, hein, comme, comme Benjamin l'a dit, si, si on fait trop, euh, trop de décisions de type consensus, non seulement des personnes peuvent abandonner le processus euh, le jour où on le fait, mais par la suite, en fait, être complètement désengagées de ce type de, de manière de faire. Donc, ça peut aussi être complètement contre-productif euh, de, de viser à faire tout comme ça. La lenteur, en fait, le temps peut être aussi contre-productif et faire que les gens se désengagent parce que ça ne finit pas. Tout à fait. Oui. Ouais, c'est pour ça que je me demandais cette histoire de plus c'est le... la lenteur. Un truc aussi, c'est des... dans les <rire> manières de pratiquer la gouvernance partagée, il y a des groupes qui découvrent le consentement et qui sont là, ouais, c'est génial, et qui prennent toutes leurs décisions par consentement. Et ça, nous, on n'encourage pas trop. Euh... Ça peut être l'horreur. <rire> oui. Parce que justement, ouais. au bout d'un moment, il ben, y en a qui en ont marre. Et, euh... ouais. Et puis, et puis, justement, si on veut encourager une certaine autonomie, une certaine responsabilisation des gens dans leur dans leur job respectif, à un moment, il faut leur dire, OK, tu as la confiance du groupe, vas-y. Vas-y, tranche à pense. Est-ce qu'il y a une autre question avant de coupler le live Moi, j'aurais peut-être une question. Oui. Euh, vous disiez au début qu'il se pouvait, qu'on ait besoin de définir qu'est-ce qui pouvait faire euh, qu'on puisse reconnaître un désaccord fort. Ce n'était pas, pas forcément… Il m'a semblé que vous disiez qu'il fallait qu'on définisse ce qui était un désaccord fort. Et, et j'ai de la peine à comprendre parce que pour moi, on, on, reconnaîtra, on reconnaîtrait assez, de manière assez évidente qu'on n'est pas d'accord. Peut-être que j'ai pas ouais, bien compris quelque chose. Là, donc, pour, pour... Ouais, merci, merci pour la question. C'est un, une partie super intéressante pour euh, ceux qui aiment bien le côté technique de ces processus. C'est dans le consentement, au moment où euh, on demande, dans le, dans le processus, étape 4 ou 5, on demande est-ce que quelqu'un a une objection mmh. et, et cette question-là, elle peut être formulée de différentes manières. Euh... Euh, typiquement, est-ce que, est que, est que tu peux vivre avec, en tout cas, super large, ou une autre manière, ça pourrait être, est-ce que tu vois une raison qui fait que accepter cette proposition nous causerait du tort Là déjà, c'est quelque chose de plus ciblé, de plus précis, on, on tombe dans cette question-là de, ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire causer du tort euh, Et de ce que j'entends, de ce que tu partages, Thomas, c'est de, de dire, euh, c'est... C'est assez clair ce qui cause du tort et du coup, j'aurais envie de poser comme question ben, quelles sont les situations qui pour toi seraient claires justement de dire ben, euh, ça c'est accepté comme objection, c'est-à-dire effectivement c'est quelque chose qui pourrait me causer du tort ou ça c'est pas accepté comme objection, tu ne peux pas bloquer le processus parce que euh, c'est quelque chose d'assez bénin finalement. D'accord. Est-ce que, est que tu aurais euh, en, en tête une situation… Euh, alors, concrètement… Une objection euh... qui, serait, qui serait, on dira, vala, valide et une objection qui serait invalide. Il oh, que, que je réfléchisse. Mais c'est vrai que, disons, j'ai vu que ce mélange, plusieurs freins, notamment euh, le mélange des sujets, et puis, euh, je n'ai pas d'exemple concret, je n'arrive pas ouais. à, à formuler là précisément quelque chose, ouais, mais… Ouais. Moi, j'en aurais un, enfin, euh, je ne sais pas, ce c'est pas vraiment un exemple concret, mais, euh, mais le type d'objection du style, euh, en fait, ouais moi, j'ai une objection. Euh, là, tu as oublié une virgule euh, dans le texte. Bon, c'est peut-être un exemple bête, autre, autre exemple. Euh, moi, en fait, je préfère le bleu, tu as utilisé du vert. Ça me paraît vraiment plus pertinent, le bleu. Euh, je pense que ce serait plus joli, ce serait plus accessible. Euh, et, et voilà. Et... En gros, ça, pour nous, c'est une situation où est, on est dans, le, dans cette meilleure idée dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et on n'a pas envie de bloquer tout le truc juste pour une notion de préférence personnelle. Et du coup, on va définir à l'avance que ce type d'objection, pour nous, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable, OK. Et, mais il faut vraiment être clair, en fait, euh, il faut être clair mmh. dès le début. Okay, Parce ouais, que sinon, ouais. la personne qui vient avec son objection, tu lui dis « bah non, en fait, ça ne vaut pas, ça, euh, c'est une meilleure idée. » Elle ne comprend pas, elle va dire « Ah bon, et pourquoi euh, Ce n'était pas clair. » C'est comme quand vous jouez au Uno euh, et puis il y a une personne qui connaît les règles et qui apprend aux autres et puis au fur et à mesure du jeu, elle rajoute une règle. « Ah ouais non, mais en fait, ça, tu peux pas faire parce que là, c'est que quand tu as les mêmes, les mêmes couleurs, etc. Ouais, » ouais, ouais. et on, on a les de, de, ouais, de ouais. Alors, comme on ne peut pas tout prévoir, je pense que parfois, on peut revenir à une séance d'après puis se rendre compte que la discussion qu'on a eue la fois précédente, finalement, on a perdu du temps parce que on était un petit peu hors cas, hors sujet, sur des, des discussions qui n'avaient pas lieu d'être. Tout à fait. Et là, on est dans ce, cette euh, philosophie un peu d'amélioration continue que nous, on associe à de l'agilité dans notre manière de pratiquer la gouvernance partagée, où euh, à la fin de chaque processus, enfin, euh, ouais, ces processus sont évolutifs. Et si, mmh. si l'équipe identifie tel ou tel élément qui peut euh, être une amélioration, eh bien, on a la possibilité de les faire évoluer. Mmh. Par contre, si c'est un peu dans l'air, si ce n'est pas bien défini, typiquement sur papier, mmh. ce sera plus difficile de les faire évoluer. C'est pour ça qu'on encourage vraiment, les équipes, à poser le processus étape par étape. Et puis, quand tu fais évoluer, tu te dis, ben ouais, à tel endroit, moi, je rajouterai euh, tel petit euh, élément pour, pour qu'on gagne justement en finesse et en efficacité euh, les prochaines fois. D'accord. Ok, oui, bien, merci. Ouais. Merci. je voulais juste revenir sur le, aussi sur le, cette distinction tu as parlé des, des préférences euh, j'avais vu sur dans, dans certaines approches comme la sociocratie qui justement traite des, de la décision par consentement il, il, mettait, il mettait en lumière le fait qu'on a chacun des zones de préférence personnelle on a chacun des zones de rejet de choses qui ne passent pas du tout et entre les deux on a des zones de tolérance et pour moi, le le, la recherche du consensus où tout le monde serait pour, on est dans une recherche de s'accorder sur nos préférences. Et ça, ça peut être vraiment très technique. Alors que le consentement, on est sur une recherche, on, on joue avec la, les préférences et la tolérance. Ce qui laisse beaucoup plus de possibilités de s'accorder. Euh, J'ai okay. vu qu'il y, y avait Glory qui a mis quelque chose dans le, dans ouais. le post. Il y a aussi, aussi B-Attack B qui lève... Euh, Là-bas. Ouais, ah, et Cédric, qui juste... l'a levé de manière formelle sur Zoom. Ouais, je, je, rebondis, juste sur ce, je rebondis juste sur celle de Glory parce qu'elle est liée justement à cette question des objections. Euh, une objection liée aux peurs me semble non valide.